It's your motherfucking problem. J'espère que tout le monde va très bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo en mode online Et non en mode euh, Réalisateur Aujourd'hui on va apprendre à monter des murs euh, euh, Avec un BMX Oui, Donc on va apprendre à faire ça en gros euh, Oui non, non on va pas apprendre à faire ça On va apprendre à faire ça Regardez là je vais me le faire vous allez voir Hop Voilà On va apprendre à faire ça Parce qu'on est d'accord que si simplement je prends mon élan de euh, par exemple la piscine là-bas ou même euh, de là, je ne vais pas pouvoir monter cet énorme mur, on est d'accord. Hein? Et bien, avec une technique que tout le monde fait, regardez, là, comme ça, voilà, euh, ça c'est pas du tout ce qui va m'aider à monter le mur. Hein? <rire> voilà, donc on est bien d'accord qu'avec un grand saut, je ne pourrai pas monter le mur. Donc il faut forcément que j'utilise une technique. Et cette technique, je suis actuellement en train de l'apprendre, d'accord Et j'ai réussi involontairement. Ok donc là, maintenant je vais retester et en fait, voilà. Là, je viens de rater par exemple. Et je vais aller de plus en plus haut, par exemple, après de tester celui-là. Euh, déjà, je galère sur le premier, donc je sais pas pourquoi je vais déjà tester le deuxième. Mais bon, c'est pas grave, les amis, c'est pas grave. C'est pas grave, aujourd'hui, on est là pour apprendre. Donc, pour les personnes qui sont sur Xbox One, je vais vous dire comment on fait cette technique. Parce que je pense que tout le monde doit se poser la question. Pour ceux qui savent le faire, hein. Alors, déjà, vous allez devoir prendre de l'élan. Ensuite, arrivé en demi-BMX, vous allez sauter. En demi-BMX euh, de, de, du mur. Vous allez sauter. Et en sautant, vous allez appuyer sur la gâchette LT. Donc, vous allez enfoncer LT quand vous, quand vous serez en l'air. Et après, vous allez spammer votre touche RB pour sauter. Donc, LB, c'est pour freiner, donc pour faire des stoppies, d'accord Donc, quand vous êtes en l'air, vous freinez, vous faites des stoppies. Et vous spammez euh, la touche pour sauter Et après vous vous mettez légèrement l'analogue ana, en arrière L'analogue de gauche en arrière Ok légèrement euh, vous mettez pas comme ça non plus ça va pas le faire Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs Bon nous euh, ceci on va tester euh, Pour ceux qui veulent un petit tuto pour euh, la tenue de Damier vous me le dites hein. Et euh, je vous ferai un tuto Dans les commentaires vous me le dites et puis je vous ferai un petit tuto sur ça donc voilà. Donc, comme ça, les gars. Oui, non, c'est pas comme ça. Putain, les gars, je commence à galérer c'est souvent. En fait, euh, moi, je me suis mis en tête en fait qu'il fallait que je prenne euh, ma mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. oula d'accord. Non, je sais pas pourquoi, les gars, j'ai de, de, je... ouais, de plus en plus de mal à faire cette technique. Attendez, je... Ouais, j'ai de plus en plus de mal à faire cette légère technique donc euh, là euh, voilà quoi après j'essaye souvent sur le mur qui est là-bas en face mais euh, en ce moment je suis plus en train d'essayer là euh, à l'endroit euh, juste à côté de là où moi j'habite voilà j'ai réussi euh, bon par contre il faut que j'arrive à passer euh, derrière ça serait plus simple je pense voilà euh, dites moi si j'y arrive bien là de ceux qui savent le faire dites moi si c'est ça ou pas euh, au moins, euh... c'est pas du tout ça. J'y arrive pas, les gars. Je vous assure que j'ai de plus en plus de mal à faire cette technique. Pourtant, ce matin, voilà. Euh, vous voyez, j'ai trop euh... là. J'ai tourné directement parce que euh... je savais que j'allais pas réussir. J'étais beaucoup trop proche. Voilà, enfin, euh... enfin, merci. Les amis, je teste une dernière fois. Et si j'y arrive, et eh bah ben, écoutez, la prochaine fois que j'y arrive, on coupera la vidéo. Au moins ça durera pas trop longtemps non plus. Ah oui, bah, bah, génial. Ce jeu est beaucoup trop réaliste, ok <rire> Beaucoup trop réaliste. Bon non, pas tellement réaliste. Parce que disons qu'une tenue de damier, je suis pas sûre que dans la réalité, on puisse en avoir une, mais bon. Je suis pas sûre que ça se vendait, une tenue de damier dans la vraie vie, mais bon. Ah putain, j'étais pas loin, je suis dégoûtée. Dites-moi si vous m'entendez bien au passage, les gars. Je pense que vous entendez plus ma manette que moi. Mais bon, écoutez. Hein. Hop, il y aura de plus en plus de vidéos BMX au passage. Oui, j'ai réussi, les gars. Je m'en fous, j'ai réussi. J'ai réussi, mais... Je vais pas lâcher, d'accord Je veux tout de même monter. Qu'on soit bien d'accord. Je veux réussir à monter. Non Putain Ça, maintenant... Je tiens à préciser que ça m'énerve vraiment. Oui, oui. Vous ne rêvez pas. Je sais même pas comment j'ai fait ce, ce jump. Ok, bon, les gars, je fais un dernier essai. Si j'y arrive, je suis le boss. Ok, si j'y arrive, je suis vraiment un boss. Un boss de chez boss Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, abonner, commenter et partager, les gars. Sur ce, c'était l'idée, sur ce dernière, euh, sur cette dernière tentative. J'ai l'impression de plus y arriver, en fait, sur le premier que sur le deuxième, mais bon, pas grave. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Like, commente, abonne et partage, les gars. Ciao